Bruxelles, une population multiculturelle et en croissance constante. 345 000 navetteurs par jour, 8 millions de touristes par an et de nombreux défis de cohabitation et de sécurité. À la fois capitale et région à part entière, Bruxelles est également le siège de l'OTAN et des institutions européennes. De ce fait, elle accueille de nombreux sommets et réunions qui suscitent plus de 1000 manifestations revendicatives chaque année. Pour répondre à ces enjeux de sécurité, près de 12 000 professionnels du service public sont actifs tous les jours dans le secteur de la sécurité, de la prévention et du secours. Policiers, secouristes ambulanciers, pompiers, agents de sécurité STIB, gardiens de la paix, travailleurs sociaux de rue, magistrats du parquet, gardiens de parc et de nombreux autres acteurs. Pour bien fonctionner ensemble, ils doivent se coordonner et connaître leurs rôles respectifs. C'est pour assurer une bonne coordination entre ces acteurs qu'a été créé le Plan Global de Sécurité et de Prévention, ou PGSP. Ce plan aborde les problématiques de sécurité selon une approche globale et intégrée. Qu'est-ce que cela implique Premièrement, de tenir compte des autres acteurs et d'agir en synergie avec eux. C'est ce qui donne une approche dite « globale ». Tous, ensemble, sont responsables de l'exécution d'une stratégie qui repose sur trois types d'actions complémentaires. La prévention, la réaction et le monitoring de la situation. Deuxièmement, de tenir compte des autres niveaux de pouvoir, fédéral, régional, communautaire et local c'est ce qui en fait une approche intégrée. Cette approche globale et intégrée permet de répondre efficacement aux problématiques de sécurité en région bruxelloise.